On signe pour Al Jazeera. Et c'est parti pour cette troisième épreuve. Alors, uh, Into the Mystic sollicité à l'intérieur, Al Jazeera. Al Jazeera, Into the Mystic. Ensuite, on retrouve Double uh, Think, uh, vient French Rebel, Perfect up. Uh, décision ferme le cortège. C'est Al Jazeera et Yanishtaka qui dirige les opérations à bord du uh, tombeau Malartic, un peu retenu par son cavalier maintenant devant Into the Mystic qui évolue juste à son à extérieur. En troisième position, on retrouve Double Think qui n'est pas mal avec Nabil Sheikh Bachamia. Executive Decision dans le dos de Into the Mystic. Ensuite, French uh, Rebel on retrouve à l'extérieur Perfect Shoot. Environ 600 mètres à parcourir maintenant pour El Jazeera devant Into the Mystic. C'est Double Think qui a le meilleur parcours pour le moment en troisième position. Executive Decision n'est pas mal à l'extérieur. French Rebel est sous pression à l'arrière. On retrouve Perfect Shoot. Elle entame du dernier virage dans quelques foulées. Les chevaux à bord de la courbe pour entrer justement dans l'île droite finale, Into the Mystic et qui accroche le Jazeera. Double think à l'extérieur. French Rebel également on va faire l'effort. Into the Mystic, double think à l'intérieur. Perfect Pursuit n'est pas mal non plus, mais Into the Mystic l'avantage. Double think va bien terminer en dehors. Double think into the Mystic. Double think into the Mystic. Double think. Supposez-moi Into the Mystic. French Rebel, perfect Pursuit.